Comme on l'a vu dans la partie 1 du Game Over dans les jeux d'horreur, la mort du héros est un frein au réalisme. C'est bien connu, quand on meurt, on se relève rarement. Et bien que certains jeux arrivent à rendre cohérent une mort répétée grâce à leur histoire, la plupart ne pourront pas expliquer ce phénomène de résurrection. Néanmoins, cette contrainte existe et il faut réussir à l'intégrer au jeu vidéo. Salut à tous, c'est 404 et aujourd'hui, on va voir comment adapter la notion de mort au jeu d'horreur. La mort fait partie intégrante des jeux d'horreur, c'est la crainte de celle-ci qui fait qu'on prête attention à comment on joue. Contrairement aux autres styles de jeu, elle n'est pas là que pour faire une piqûre de rappel sur l'importance de bien jouer. Car on le sait, les survival Valorant nous facilitent rarement la vie. Un châtiment plus grave que la petite fessée habituelle sera alors plus adapté. Parlons donc désormais des moyens qui existent pour faire regretter aux joueurs d'avoir perdu, c'est-à-dire les punitions. La perte de progression, c'est la solution utilisée par quasiment tous les jeux pour punir l'échec. Elle est simple à employer, peut s'avérer plus ou moins grande en fonction des jeux, et va compléter durée de la sauvegarde. Le problème, c'est que beaucoup de jeux actuels proposent une perte de progression minime. Et je sais pas vous, mais perso, quand je risque qu'un jeu d'horreur me ramène simplement à la scène d'avant si je meurs, ma peur diminue. Je me dis que perdre n'est pas si grave de toute façon, et que ça me ramène parfois le coup si j'ai mal géré mes munitions. Pour Ce type de jeux qui veulent nous faire peur de mourir, c'est pas très cohérent. Quand on y pense, on se rend vite compte que les jeux d'avant nous faisaient plus souvent stresser car on savait qu'on devait recommencer le niveau. Ah oh, putain, c'est clair. Tu te rappelles toutes les fois où t'as pas voulu raquer un putain de rouleau d'encre Et que t'étais bien, deck, du coup, quand tu voyais ton aîné ton arriver, hein Ah. Salut Tu te rappelles de moi C'est PH. Je t'avais dit la dernière fois que la prochaine fois je serai là quand il fera des vidéos. Bah, nous voilà. Donc sois pas surpris quand tu me verras arriver. Dès que j'ai un truc à ajouter ou juste parce que... on a un peu que ça à foutre quoi. Bon allez, d'ici là, voyons ce qu'il y a à dire. Hein. Le fait de devoir refaire une grosse partie fait qu'on apprend plus, et donc qu'on fait plus attention à nos ressources. Si on panique pas totalement face au stress, on joue alors de façon plus réfléchie, et l'expérience n'en est donc que meilleure. Après, le moyen le plus absolu, le plus réaliste et le plus terrifiant, ça reste la mort permanente. C'est évidemment difficile d'accepter de jouer avec, Tour commencé si on meurt, ça fait bien chier. Bon, après, la mort permanente, tu peux quand même la foutre dans des jeux comme The Forest ou Darkwood, parce que là ce qui importe, c'est pas tant la notion d'aventure, mais plutôt de vivre d'expérience. Mais la tension que cette option crée, conduit à beaucoup de décisions irréfléchies, et stimule donc bien mieux la véritable terreur. Vous l'avez compris, avoir peur de perdre une grosse progression donne de l'importance à la partie en cours. On pourrait donc se dire que devoir reprendre à un point antérieur serait suffisant pour punir. Mais j'aime le sadisme dont peuvent faire preuve les jeux d'horreur, et j'adore creuser des mécaniques obscures qui permettent de déstabiliser. Durant mes recherches, j'ai donc trouvé deux solutions alternatives et originales, qui sont la perte de progression progressive et un game-over imprévisible. Pour la première solution, je vais vous demander de vous remémorer vos premiers souvenirs sur les premiers Resident Evil. Quand on y mourait, on ressuscitait la machine à écrire. Maintenant imaginez-vous si, à votre retour, celle-ci disjonctait, la rendant inutilisable. Comme si le fait d'être mort l'avait elle-même achevé. Ça voudrait dire que tant qu'on n'aurait pas sauvegardé ailleurs, c'est la précédente sauvegarde qui chargerait en cas de mort. Comment vous sortiriez vous durant cette nouvelle partie de savoir que vous n'avez plus le droit à l'erreur avant un certain temps Revenir après être mort serait encore plus stressant car cette nouvelle partie aurait plus de valeur que la précédente. Si on meurt, une machine s'éteint et les points de sauvegarde s'amenuisent. Sinon, en deuxième alternative sadique, on peut aussi rendre la mort imprévisible. Dans le jeu Hellblade Senua's Sacrifice, chaque défaite entraîne une cicatrice sur le bras. Les développeurs avaient alors fait croire qu'une fois qu'elles atteindraient l'épaule, la mort serait définitive. Et bien que ça n'ait jamais été démontré, ce mensonge a permis de susciter une crainte subconsciente des joueurs à chacun de leurs Game Over, eux qui espéraient que cette mort ne soit pas la dernière. Pour ne pas chercher plus loin, les jeux d'horreur pourraient aussi simplement faire en sorte que la quantité de pertes de progression soit aléatoire, avec parfois une perte minime et parfois une perte énorme. L'imprévisibilité est un élément central de la peur et c'est aussi par ce genre de procédé qu'elle doit agir. La perte de progression peut donc être ajustée pour déstabiliser le joueur. Le faire recommencer est déplaisant, lui qui ne demande qu'à progresser pour en voir plus du jeu et serait va être une raison suffisante pour le pousser à prêter plus attention à la façon dont il joue. Cela leur envoie à la défaite, car mourir est l'exact opposé du but du jeu. Mention spéciale quand même à The Missing Gigi and the Je ne sais plus quoi, jeu qui a été créé par les papas de Daily Prémonition et où tu es obligé de te suicider pour avancer. Probablement un des seuls jeux où la mort fait partie du but. Recommencer à un point précédent n'est cependant pas la seule manière de punir le joueur. C'est même finalement plutôt une chance, car il pourra revenir mieux préparé. La mort est symbole de perte, quand elle survient, quelque chose disparaît, quelque chose n'est plus. Pour qu'elle se montre cohérente, il faut réussir à retranscrire ce sentiment de perte pour la craindre réellement. Il faut donc que le joueur sache que la mort entraînerait, outre une perte de progression, à une perte définitive qui va le gêner par la suite. Comme je le disais, devoir recommencer une séquence permet de revenir mieux préparé pour la suite. Si le joueur, en revanche, recommence cette séquence avec un malus, alors cette nouvelle traversée sera perçue différemment. Cette perte viendra contrebalancer sa connaissance des lieux et des événements, créant une difficulté nouvelle. On peut par exemple baisser les statistiques, retirer des munitions, ou recommencer avec moins de vie. C'est ce que plusieurs jeux ont proposé, dans Zombiou. Qui a un jeu de zombies sur Wii U, au cas où. Dans ce jeu, une première mort entraîne la perte de l'équipement, laissé à l'endroit de la mort. De plus, lors de la relance, il faut absolument éviter de mourir à nouveau avant d'avoir récupéré son matériel, sans quoi il se verra réparti dans toute la map. Dans ce jeu où chaque combat est éprouvant, la peur de perdre ses darwin n'est alors pas négligeable. Un malus bien placé peut vraiment chambouler la partie. Si vous comptiez judicieusement sur une grenade pour vous débarrasser de quelques ennemis, et que vous ne l'avez plus recommencé à la partie, vous devrez repenser votre approche, et votre gameplay s'en montrera modifié. Et ça, c'est valable pour tous les jeux. Après, évidemment, il s'agit d'équilibrer. Hein. L'idée, c'est que si genre tu retiens un peu de munitions, bah d'ailleurs, tu fais en sorte que l'ennemi a quand même moins de vie. Il ne faudrait pas non plus que tu te retrouves coincé. Un malus, c'est une perte créée par la mort, comparable à une partie de l'âme qui s'échappe. Bien que leur résurrection soit une incohérence au réalisme, on peut se dire que le malus représente une cohérence au système de jeu. Mais il y a une chose, malgré tout, que la perte de progression et le malus ne pourront empêcher, c'est que le joueur sait ce à quoi il aura affaire en recommençant, et agira dans son intérêt, désormais en conséquence. Afin de pousser encore plus loin le vice de la perte de repère, Renouveler la situation à la résurrection est un bon moyen de faire comprendre aux joueurs que la mort n'est pas simplement synonyme de recommencement, mais aussi de nouveauté, et ce, pour son plus grand malheur psychologique. Dans The Persistence, qui se déroule dans l'espace, chaque mort se solde par un réaménagement aléatoire du vaisseau. Les salles se mélangent et nous font perdre nos repères. Chaque résurrection devient alors une nouvelle expérience. Il y a donc moins de place au sentiment de lassitude dû au fait de recommencer, au contraire. Savoir qu'on sera déboussolé en mourant, suscite même plus de crainte que de réconfort, car désormais, il faudra se réapproprier le vaisseau. À une échelle moindre, Amnesia The Dark Descent proposait aussi de modifier les situations à la mort. Des ennemis pouvaient apparaître, changer de place ou même disparaître. Imaginez qu'on soit perturbant d'arriver à un endroit plus préparé qu'avant et de se rendre compte que la menace n'est plus là. L'inconnu renforce la peur, car au lieu d'arriver sereinement, on est finalement encore plus sur sa garde qu'auparavant. Le joueur n'a donc jamais l'impression de pouvoir dompter l'ennemi en anticipant son emplacement et ses actions, et devra alors recommencer son travail de recherche furtivement au lieu de rusher. Ces types de changements ne sont pas à proprement parler des malus. Ici on ne perd pas de munitions ou de ressources. Ils sont en revanche un malus pour le mental, avec des repères désormais obsolètes qui vont déstabiliser le joueur, sans jamais le frustrer pour autant. La mort ne présente alors plus un recommencement linéaire, mais une expérience nouvelle et potentiellement à nouveau terrifiante. Toutes ces solutions permettent donc de déstabiliser toujours plus le joueur. Malheureusement, je me doute que parvenir à les intégrer est un sacré défi, car tout doit être adapté. Si on prive un joueur d'une ressource, il faut réussir à équilibrer avec autre chose. Il ne faudrait pas qu'il reste bloqué non plus. Tout comme réaménager des lieux à la mort, ça ne peut pas être possible dans une aventure linéaire. Ce qui importe, c'est surtout de réussir à jouer avec l'âme du jeu pour rendre le système de mort cohérent. Il faut arrêter de se brider à la simple perte de progression qu'on retrouve partout. Certains jeux comme Death Stranding ont même réussi à retirer la mort de leur système. Et bien que c'est difficile de faire craindre un ennemi qui ne tue pas vraiment, ça exprime bien l'idée que jouer avec une mécanique propre aux jeux vidéo est un bon moyen de déstabiliser le joueur en quête de perte de repère. Si vous connaissez des gens qui développent des jeux d'horreur, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai ravi d'échanger avec eux. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ouais merci à vous.